C'est le moment des déclarations des pour députés. Pour la députée d'Hamilton Mountain, Mountain. Merci. Le gouvernement Ford rend plus difficile aux Ontariens et de payer pour les services de garde d'enfants. Les parents en Ontario paient les coûts les plus élevés pour les services de garde, mais partout dans la province, le gouvernement Ford fait des compressions dans le financement. À Hamilton, on va avoir une réduction de euh, 3,4 millions de dollars. À Hamilton, on utilise cet argent pour financer des places donnant à 14 000 par an euh, et un rabais de 10 dollars par jour. Ce gouvernement a des, une vision courte et rend responsable de la famille jusqu'à 2 400 dollars à chaque année pour les services de garde d'enfants à Hamilton, il y a beaucoup de gens à faible revenu et l'augmentation des services de garde empire la pauvreté déjà. gens. Et ça évite que les maires et les soignants travaillent et ou, euh, les obligent à, passer beaucoup de temps, à dépenser beaucoup d'argent pour les, les services de garde. Le, ce gouvernement ne fait rien pour développer des places sans but lucratif de haute qualité. Et selon le Centre des politiques alternatives, 70 des enfants vivent dans un désert de services de garde. Et il y a seulement trois places pour chaque enfants à Plutôt que de rendre les services de garde plus abordables, ce gouvernement le rend plus facile pour les familles d'arriver à ses objectifs. Déclaration de député, la députée de mississauga -San. Merci, M. le Président. Je suis très content de prendre la parole pour reconnaître la semaine nationale des soins infirmiers, le 12 mai, c'est aussi euh, la journée internationale de l'infirmière, c'est-à-dire est l'anniversaire de Florence Nightingale, qui a été reconnue pour avoir professionnalisé la profession. À chaque jour et soir, peu importe l'heure, les infirmiers infirmiers infirmières, infirmières Traite les patients en première ligne avec les ressources qu'ils ont, soit à la maison, un hôpital, un euh, bureau de santé publique ou dans une zone de guerre. C'est souvent la première personne que les patients voient et c'est aussi souvent la dernière personne que les patients voient quand ils se remettent. Les infirmières ne font pas seulement une évaluation des soins, ils donnent aussi du counseling, écoutent les patients et travaillent sans pause en mettant les besoins des patients avant euh, euh, leurs propres. Peu de gens euh, travaillent comme ça. Il faut donc rendre hommage à leur passion et de vouloir faire la différence à la vie des gens. C'est une raison pourquoi je me suis dévouée aussi loin aux soins infirmiers, parce que je dévoue. Mais en tant que parlementaire, je travaille à corps des quarts de travail. C'est un travail que j'adore. Ça me maintient les, les pieds dans la terre et je peux faire toute une différence. À toutes les infirmières et infirmiers, merci pour le travail que vous faites. À chaque jour, euh, joyeuse semaine des soins infirmiers. Déclaration de député, le député de Thomas Cochrane. Ce matin, Andrew Orvat et les néo-démocrates ont proposé une motion pour, sur le changement climatique et l'urgence qu'on a dans cette province. Il y a beaucoup d'impact. Combien de euh, gens sont touchés par le changement climatique, mais on ne devrait pas avoir de débat on a un incendie du, qui dure seulement une centaine. Il y a quelques années, une inondation. Et maintenant, partout dans la province, les gens ont encore la crue printanière. J'étais à Pembroke. Ils ont dit comment 2017 était l'inondation la, euh, la, de cent ans et maintenant en 2019. Je veux reconnaître euh, les eaux du lac Nipissing augmentent, du lac Temiskaming aussi, la municipalité de West Nipissing à des stations avec des sacs de sable pour chaque résident et ces stations sont ouvertes euh, 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de la crise. Je les remercie de la vigilance et merci aux soldats qui sont venus. J'espère que l'armée n'est pas nécessaire pour venir à West Nipissing ou à Témiscamingue, mais j'espère je, que le gouvernement va répondre si c'est nécessaire et de notre groupe parlementaire. Nous pensons à ces gens-là qui nous a dit :« Il faut être préparé pour ce qui ne sera pas euh, l'innovation du siècle. » Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député la députée de Thornier. Merci, Monsieur le Président. Je veux souhaiter tous les gens euh, le joyeux Abbas. C'est le 71e anniversaire d'Israël. C'est beaucoup de temps pour les êtres humains, pour, mais pour des... des... Euh, un petit pays, c'est incroyable. Euh, L'État d'Israël a été créé par la diaspora juive et c'est incroyable en termes d'innovation, d'arrosement par gouttes. Ils sont le troisième des titres qui sont, qu'on fait, qu'on négocie. C'est vraiment des, des percées, des avancements techniques pour un petit pays, mais je veux rappeler aux gens qu'il y a eu des attaques d'obus hier et ce soir on voit des Israéliens qui célèbrent dans les rêves et on va le voir pendant longtemps, continuer à vivre à maintenir et à créer des miracles médicaux agricoles et on bénéficie de tout cela et je veux dire merci à tous les appuyants de l'État d'Israël on souhaite avoir la paix, on veut vivre en paix, on veut avoir de la prospérité. Et j'espère que l'année dernière, quand je me souhaitais encore une fois un euh, joyeux Annette qu'on va avoir de la paix dans toute la région. Merci beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup. Déclaration de député, le député de Sudbury. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Geneva House, un refuge pour femmes de, 82 lits, de 32 lits à à Sudbury, qui est dirigé par le White WCA. Ils ont donné des refuges, des terres, du euh, des, des un lit, des counseling, et, et, mais le financement est resté le même. Le refuge fait son mieux pour aider chaque femme qui vient. Mais Geneva House n'est pas le seul refuge qui a des préoccupations financières. Il y a deux mois, l'armée du salut a dit qu'ils allaient fermer euh, et l'association de l'agent de la rue ne va pas plus donner de lits à partir de septembre. À Sudbury, souvent, il fait très froid, moins 20, et les gens souffrent si les refuges sont fermés, et les refuges sont le derniers recours pour ces gens-là. Il faut que ce gouvernement fasse plus pour appuyer ces organismes communautaires qui aident les plus vulnérables. Qu'est-ce qui est plus important que personne soit une nuit sans un endroit sécuritaire et sans un toit sur la tête? Merci. Déclaration de député. Le député de Kitchener-Conestoga. Merci, M. le Président. C'est avec enthousiasme que je peux parler d'une annonce récente du 1er mai de notre gouvernement par le ministre des Transports, ce qui a trait à un nouveau projet d'inscription de, de véhicules électroniques. C'est une bonne nouvelle pour les gens de kitchener et Notre gouvernement lance un programme pilote d'automatisation numérique pour concessionnaires qui peuvent l'enregistrer de façon numérique quand ils vendent. Il y a beaucoup de concessionnaires qui m'ont demandé comment participer dans ce programme, ce qui démontre que cette réforme est nécessaire. Les concessionnaires doivent en ce moment, euh, inscrire les véhicules à l'extérieur et mon projet de loi député, le projet de loi 50, qui veut réduire ce fardeau administratif en modifiant le code de la route pour que certains concessionnaires puissent avoir de permis, euh, des permis, euh, des autocollants, validations, etc., de façon électronique. Ce programme sera lancé au printemps 2020 et sera euh, déployé dans le cadre d'une consultation six mois à l'échelle de la province. En, en collaboration avec les concessionnaires, les agences de location de véhicules et les organisations de parc automobile, Call Colin Craft dans ma circonscription euh, de l'association des concessionnaires, appuie cette initiative pour avoir cette inscription numérique et, et on peut envoyer le client comptant le même jour. Avec mon projet de loi de député, j'ai dé, euh, défendu euh, les concessionnaires et les consommateurs et c'est bien de voir mon travail adopté par le vraiment merci monsieur le président Déclaration de député, le député de Brampton Nord. Merci, Monsieur le Président. La fin de semaine dernière, comme souvent avant, les élèves à Brampton se sont réunis pour protester contre les co compressions causées par ce gouvernement. Ces coupes dans l'éducation ont été dévastateur à Brampton, le conseil scolaire et les enseignants qui ont fait entendre leur voix. Le conseil scolaire de PIL, euh, du seuil de Peel, a envoyé une lettre ouverte au, à la ministre de l'Éducation qui dit qu'on démontre comment ça sera difficile. Et euh, à Pile, on va perdre 369 enseignants et comment est-ce que les élèves pourront s'épanouir avec moins d'appui? Les écoles de la région ont confirmé que les élèves auront moins d'options de cours et pourront pas. On va réduire les heures d'apprentissage. De nombre de cours de rattrapage sera aussi réduit et ça met en danger le succès des élèves les plus vulnérables qui ont besoin de plus d'appui. Une des choses dont on a parlé, c'est combien les programmes après l'école vont souffrir. Dans ma circonscription, les enseignants m'ont dit combien de programmes après l'école et des clubs sont annulés vu qu'il y a une réduction du de poste d'enseignants. Les parents, les enseignants et les enfants sont préoccupés. Et avec les concitoyens, on espère que ce gouvernement revienne sur sa décision mauvaise. Merci, le député d'Aurora, au Ridge, Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, samedi dernier, mon équipe et moi, on a participé au 19e à la 19e soirée de nettoyage annuel avec la Catherine Mabel et son équipe de 110 bénévoles qui ont travaillé pour sensibiliser les gens aux, aux obligations envers l'environnement. Les participations ont été divisées en équipes et avec des gants, ils nettoyaient des parcs et la communauté au cœur de la d'Oak Ridges. Grâce au dévouement de tous les participants et suite à leur travail dur, 32 euh, zones de conversation ont été nettoyées. Des initiatives comme cette, ce nettoyage communautaire ont un impact positif sur l'environnement et on aide à la participation communautaire. Et il faut que nos ressources naturelles soient tout un cadeau que tous les Ontariens et Ontariennes devraient protéger. Je veux remercier mes amis proches et tous les bénévoles qui étaient là avec moi pour travailler à avoir une ville plus propre. J'encourage tout le monde à continuer de s'impliquer et à maintenir nos collectivités propres et belles. Merci, M. le Président. Déclaration de député, le député de peterborough cowarta Merci. Le mois dernier, j'ai eu l'occasion d'aller à, à COVID Corporation où il y a un site industriel de minage et de processus où on, on fait le traitement de mètre cyanide, ce qu'il ne faut pas confondre avec le cyanure. C'est un ingrédient de, du verre, du plastique et qui réduit le nombre de, de montants d'énergie utilisé et qui améliore la clarté. Quand vous nettoyez les murs de votre cuisine, c'est à cause de cela. Et donc, on a dans tout coin du monde euh, la nepaline. 1,2 million de tonnes sont utilisées partout. Mais en Ontario, on utilise ce produit euh, en très haute qualité. C'est pourquoi. Euh, cette compagnie investit 120 millions de dollars pour améliorer les choses, pour que ça soit plus efficace et que ça respecte l'environnement de mieux. D'encourager l'investissement en Ontario, En Ontario, notre gouvernement est très sérieux sur cela et c'est pourquoi euh, si Ginny Glass vient ici, avec cette usine de verre, on va avoir de retombées positives pour l'Ontario et inclut aux mines Covea. Covea emploie beaucoup de gens dans ma circonscription et ça démontre notre engagement, qu'on sache à l'échelle du monde que l'Ontario est ouvert aux affaires et à la création d'emplois. Merci. C'est la conclusion des déclarations de députés. Un rapport des comités